À toutes, euh, donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo en fait sur ma scrap room. Euh, comme vous avez été plusieurs me le demander, depuis que j'ai déménagé, j'ai pas forcément eu le temps, j'ai pas rangé tout mon bazar, donc euh, voilà. Euh, donc je vais vous présenter vite fait. et euh, Par contre, désolé parce que je suis un peu porte délicat, donc c'est pas hyper nickel, hyper bien rangé. C'est des meubles de récup, c'est mon ancienne salle à manger que j'ai gardé, euh, qu'on a galéré à monter dans les escaliers. Euh, donc, euh, moi enfin, je, je me suis toujours dit que euh, j'aurais, si j'avais une, si une scrap room, une, bloup, un, deux, trois, une scrap room, euh, j'aimerais bien, comme tout le monde, avoir euh, des, beaux, des beaux meubles blancs, Ikea, machin et tout ça, mais en même temps, j'ai pas envie d'investir euh, à mort là-dedans, je préfère investir dans du matériel de scrap ou autre et puis bon j'aime bien le recyclage au moins je jette pas mes meubles mes meubles je les aimais bien c'est les meubles c'est euh, des meubles que j'avais achetés tout au début où je m'étais mis en, en ménage avec mon mari donc euh, j'y tiens en fait je sais pas pourquoi c'est les premiers meubles que j'ai acheté avec mes vrais sous donc j'y tiens et au moins je garde à souvenir je recycle et en plus enfin il y a méga enfin euh, il y a beaucoup de rangements, donc j'adore ce meuble en fait <rire> donc voilà on va commencer donc là c'est le petit coin bordel de ma pépette Bon, faites pas attention c'est des tags hein. les anciens propriétaires en fait le, leur garçon était un petit peu <rire> fou il faisaient des tags dans sa chambre donc c'est sa chambre donc il faut que je repeigne que je enfin j'avais essayé de repeindre je vous raconte ma life hein. mais j'avais essayé de repeindre et en fait bah, vous voyez ça part pas donc du coup ben bah, j'attends d'avoir tapissé mon couloir pour voir s'il me reste des chutes de papier pour pouvoir euh, mettre de la tapisserie donc voilà donc là je disais c'est le petit coin ma pépette euh, bien en bordel parce que bah, hier elle m'a fait du bazar donc là voilà, donc là c'est mon. C'était ma table en fait de ma salle à manger que j'ai essayé de vendre et que je n'ai jamais réussi à vendre et je me suis dit bon bah écoute on va la garder et euh, on va travailler dessus, je l'ai mis en grand et puis euh, et puis voilà, et puis en fait tout ce qu'on fait je suis bien contente. Donc là je m'étais fait une petite boîte euh, avec des boîtes à thé, j'avais déjà montré il y a un petit moment. Et donc dedans j'y mets toutes mes petites cartes, enfin style project, project life, parce que je ne fais pas du tout. Project Life, mais j'aime bien en fait. J'en avais imprimé, j'en avais imprimé pas mal, euh, j'avais découpé. Après bon, euh, après j'avoue, j'avais tout bien rangé au début, puis après à force, j'ai rajouté, j'ai rajouté des petites dedans. Mais il y a tous mes petites euh, découpes de, enfin des cuts euh, de chez Jiffy, je crois. Enfin euh, je mets tout dedans en fait. Tu fais un mesure, je mets un petit peu tout n'importe quoi. Donc tu vois que je refasse un petit tri. Euh, moi j'utilise vraiment essentiellement que de la récup. Voilà. C'est comme ça. <rire> euh, donc du coup, bah, vous allez retrouver des trucs de... pour mettre les couverts. Euh, des pots de mousse de au chocolat. <rire> euh, ensuite, euh, bon, pareil, des trucs de couverts. Euh, ça, tout le monde m'a demandé déjà plusieurs fois euh, qu'est-ce que c'est. Je mets tous mes, mm, mes encres spray dessus. En fait, à la base, c'était euh, ma belle-mère qui m'avait donné ça euh, pour le jour où j'aurai des enfants. C'est un, une espèce de tourniquet pour mettre les peaux de bébé. Sauf que euh, je m'en suis jamais servie parce que bah, ça ne rentrait pas dans mon placard dans l'appartement où j'étais. Et c'était pas hyper pratique. Et en fait, j'avais trouvé du coup une utilité pour euh, mes encres spray. Donc euh, voilà, c'est pas mal, hein, ça tourne. voilà Et j'ai bien de la place hein, du coup pour mettre toutes mes encres de chez euh, Bio. Et puis les autres un petit peu en dessous. Euh, ensuite ça c'est une étagère aussi de, <rire> de cuisine que j'avais depuis perpète et euh, que je mettais tout le temps dans ma cuisine et mon mari me disait mais tu vas me virer ce truc moche qui sert à rien et en fait bah voilà je l'ai récupéré pareil recyclage euh, ça c'est des boîtes de... c'est pour mettre dans les... dans les frigos je crois pour mettre les épices, enfin je sais plus trop et pareil je mets tout mon petit bordel dedans donc voilà je vous avais dit hein, c'est pas très bien rangé ça c'est pareil c'est les boîtes de chez Ikea euh, où à l'époque quand ma fille était petite je mettais ses lingettes et tout ça dedans sur euh, fixer sur sa table à manger. maintenant elle est grande, hein, elle met plus de couche donc euh, voilà P'tit, récupération euh, ça c'était une boîte à thé euh, que j'avais pété donc <rire> du coup je l'ai gardé pour mettre un peu mes tampons à roulette euh, ici j'ai acheté des bacs chez Ikea euh, c'est des trucs pour les... je crois que c'est chez... Les... pour les enfants en fait euh, donc du coup j'ai mis tous mes papiers donc j'ai classé un peu en fait par euh, là c'est tout ce qui est un peu couleur pastel, bon c'est beaucoup des blocs de chaque parce que euh, d'ailleurs je ne veux même plus en acheter les blocs de chaque euh, et puis après des feuilles que j'achète un peu par ci par là euh, à des filles sur le net euh, mais euh, les blocs à fond, le bol <rire> ils sont super beaux mais bon ils ne se plient pas bien ils sont je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo mais il se plie pas top, donc euh, voilà. Puis j'en ai plein et je les utilise pas. donc... Euh, en ce moment, enfin, ces derniers temps, même quand je fais des mini, j'utilise plutôt du papier aquarelle et du papier aquarellable, et puis euh, je fais des, des, de la peinture. Donc, euh, donc voilà. Donc là, c'est les couleurs un peu plus. Comment dire euh, Bon, là, je sais même pas ce que ça fait là, pastel, mais bon. J'avais normalement bien tout classé. Euh, c'est les couleurs un peu plus, euh, plus foncées, en fait. Normalement. Parce que des fois ma fille vient au full bazar. Et là c'est les couleurs un peu plus vives, vintage, machin, euh, donc même les... Le problème c'est des blocs, les blocs qui sont mous en fait, enfin avec du papier pas dur, c'est chiant. Donc, euh, bah là c'est tout du bordel Là c'est tous mes papiers, j'avais récupéré ce caisson en fait, d'un bureau que ma maman voulait me donner. Euh, et du coup j'ai récupéré juste le caisson parce que le bureau à l'époque j'avais pas la place pour le mettre et puis ben, depuis elle s'en est débarrassée. Mais euh, donc là dedans j'ai classé toutes mes feuilles par, par couleur en fait. Donc ça c'est des feuilles que j'avais achetées à une époque euh, où euh, j'avais été à une braderie de scrap et la nana elle vendait des ben, feuilles euh, genre je sais plus 10 euros pour euh, je ne sais plus combien de feuilles donc. Voilà, un petit peu tout bazar. Il y a même des trucs dont je ne me suis jamais servie. Et je, ouais c'est pour ça que les papiers, il faut que j'arrête. Je crois que si un jour ma maison elle brûle, il y aura de quoi. Ensuite, donc ça c'est mon fameux buffet. Donc en fait à l'époque j'achetais tous les feuilles chez Action. Non, chez Wyora, je ne sais plus. Et je classais tout en fait dans des classeurs par couleur. Donc vous voyez, vous avez euh, rouge, bleu, jaune, machin et tout, donc je ne vais jamais là dedans, bien sûr, donc des fois je vais dedans et puis je récupère des feuilles, puis je les donne à ma fille, elle est toute contente, j'aime bien en fait, je donne tout à ma fille, ce que je ne me sers plus, je donne tout, euh, là là dedans, j'ai rangé un peu, euh, C'était à l'époque où je faisais des échanges, donc j'avais acheté des trucs euh, en plus, et puis pour finir, bah, après j'ai arrêté les échanges, après, voilà, les stocks, la peinture, je ne sais même plus ce qu'il y a derrière. Les embellissements, des rubans. Euh, ça, c'est le, le petit attrape rêve que ma copine Emmanuelle m'a fait. Donc, je l'ai mis ici. Euh, là, c'est des gros albums qui sont soit en cours, soit euh, pas commencés. <rire> là, c'est du bordel. Euh, là, j'ai une relieuse. Donc, il faut que. Parce que je voulais investir dans la bl Blinded Hall. Enfin, J'ai toujours envie d'investir là-dedans, mais bon, vu le prix, ça me calme un petit peu. Bon, ça, c'est pas ma fille, hein. c'est un enfant virtuel. Euh, et puis, euh, je pense que je vais essayer, en fait, de faire des albums avec ça. On verra bien ce que ça donne, au pire, c'est pas grave, hein. si c'est raté, c'est raté. Mais on verra si ça peut faire bien, Bon, après, c'est des boîtes vides. Hein. Donc, alors, on va retourner là. Là, j'avais mis un peu tous les même plus qu'il y a dedans en fait c'est de tout dont je ne sert pas du bazar ah mais mais gélato ça fait longtemps que je ne ai pas sortis cela après j'ai plus des trucs hein, parce que pff, en fait avant j'ai récupéré tout je disais ah pour le scrap c'est bien Donc, ça, des... Et ça fait hyper longtemps que je ne pas aller dedans en fait là c'est des die cuts d'ailleurs il faudrait que je les mette ailleurs que j'avais acheté en fait euh... il enfin, y a ma copine qui m'en avait donné mais j'en avais acheté des, euh... des sur le thème des, des photos mais euh, voilà, des perles pour quand je fais les attrape Mais ouais, vous voyez les, les, les trucs que je garde, je me dis, peut-être qu'un jour je pourrais m'en servir. Si je fais du mix média, ou peut-être que je donnerai à, à une copine qui fait du mix média. Euh, donc voilà, ouais, c'est tous mes tags. Et là, il y en a une copine aussi qu'on avait donné. C'est tous mes tags là, -bas. Ça, c'est des trucs en pâte fimo, je sais plus quoi, que Karine Finquet m'avait donné. Je les ai là, je les ai pas encore utilisés parce que je ne sais pas encore quoi en faire. Là, c'est pareil, c'est Karine qui m'en avait donné. Donc, je les garde précieusement parce que j'aime bien ces trucs là. Et après, je sais plus, il y plein en fait. Mais en fait, ma fille elle est heureuse quand je lui file des trucs en fait. Moi, je m'en débarrasse, mais elle est toute contente. Donc, euh, ah bah ça c'est les pailles, il faut que je fasse des plumes, il y a plein de trucs que je dois faire et puis après j'oublie, enfin, euh, des lèvres, on ne sert pas non plus, c'est les petites, euh, ma copine elle m'a fait, hein, les petites flèches, c'est avec ça que je dois faire justement les pailles, avec les pailles, pas ça. enfin bref, euh, d'ailleurs je crois que je vais enfiler à ma petite gonzesse, Ça va bien être contente, là dedans, il reste plus grand chose, alors avant, c'était ça mon... Mon bureau de scrap c'était ça avant. Donc vous imaginez de ça je suis passée à ça, ça, ça. Enfin bref, euh, donc là c'est un peu du truc, euh, même parce on j'y vais jamais. des trucs, euh, voilà, dont je me sers jamais. Et il faudra que j'y fasse un tri aussi. ok je fais des découvertes en même temps <rire> au final. Là euh, c'est tout du bazar des papiers. Ça c'est tous mes chutes de papier. Il y en a la blinde parce que... Comme je suis très intelligente, j'oublie à chaque fois que j'en ai et j'en découpe d'autres. Là-dedans, c'est du, du bazar, encore une fois. Parce qu'il y a une époque où je faisais du collage de serviettes. Donc euh, il y a un peu de tout. Il y a des perles. Je sais comment ça s'appelle déjà pour faire des enamel dots. J'ai en dû, dû en faire un petit peu. Et puis pour finir, euh... j'en ai fait un peu. Et pour finir, je ne me pas. Donc. <rire> donc voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a Alors ici, c'est tous mes albums. Des albums que je dois faire, des albums que j'ai fait. Donc là, il bah, y a mon album euh, que je vous avais montré en photo. Tiens, il faudra d'ailleurs que je fasse une vidéo dessus. Euh, C'était euh, d'après un tuto de Karine Kaznav. Donc, euh, mon album sur la Sicile. Ensuite, ça c'est un de mes premiers albums sur l'anniversaire de ma fille. Ça c'est toutes les cartes des copines. Euh, je les mets toutes ici. Donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup en fait. Hein. Les gens ils m'aiment pas. <rire> c'est pas grave. Euh, ça c'est un, un album que j'ai commencé parce qu'on a fait mon anniversaire sur mes 30 ans euh, sur le thème de la country parce que euh, à l'époque où je faisais de la country et euh, j'adore tout ce qui est, tout ce qui est western tout ce qui est cowboy machin. Enfin j'adore. Je regarde pas les films de cowboy mais j'adore. Euh, bah, j'adore la country. Donc du coup euh, moi dès que j'entends une musique country euh, je suis à fond. Donc du coup j'avais commencé l'album je l'ai un peu laissé tomber donc euh, voilà c'est le début, pourtant il était pas mal mais je l'ai un peu laissé de côté et en fait j'avais fait une boîte euh, comme ça donc euh, faut, que je le, faut que je le reprenne en fait mais bon des fois j'ai des autres projets en cours et du coup je laisse tomber euh, donc euh, ouais voilà donc les albums, mon album d'Alice là c'est des autres albums aussi euh, des albums euh, comment on appelle ça des trucs là des albums euh, bah tu sais quoi faire fait à faire tu fais ça ne veut rien euh, ouais des, des, des albums comme ça ça c'est pareil c'est de la récup mais je pense que ça aussi j'avais acheté mais faut que je vois enfin voilà mon petit point ensuite euh... ensuite ça c'est mon tiroir avec toutes mes encres distress euh vers sa fine tout ça, un petit peu de tout. J'ai même... <rire> j'ai même du maquillage. <rire> non. Et euh, en fait, c'est du maquillage parce qu'à un moment, j'avais vu des vidéos comme quoi, au lieu d'acheter de la craie, on pouvait faire un maquillage, mais qu'il fallait après mettre de, de la laque pour que ça tienne. Donc, j'avais gardé. D'ailleurs, je crois que j'avais fini à ma fille pour qu'elle qu fasse du maquillage sur ses poupées. Mais j'avais gardé pour finir j'ai acheté des, craie, des, des craies quand même. Et donc, euh, ouais, puis il y a mes mes feutres à l'alcool, donc voilà, euh, je fais gaffe parce qu'à chaque fois les encres zinc et tout ça, elles euh, ne se ferment pas bien là c'est tous mes masking tape, je suis une folle des masking tape, on se croirait chez version Scrap, non je déconne <rire> euh, voilà, moi j'ai classé, en fait j'ai acheté un truc à couvert, de couvert euh, parce qu'au début j'avais mis dans mon tiroir mais dès que je l'ouvrais en fait tout y roulait dans tous les sens enfin, ça me gonflait et une fois ma fille elle est venue elle a mis ses mains, elle a, elle a tout touillé et ça m'a énervé, donc j'ai dit bon oh, allez hop il faut que j'achète un truc donc voilà euh, et puis ça je, je sais pas ce que c'est, je l'avais acheté en plus donc, euh, donc voilà donc j'ai tout classé par couleur euh, ensuite là c'est mon premier massico euh, c'était un masico qui faisait des... qui fait des vagues, qui fait des machins euh, je me suis vite aperçue, en fait mon mari me l'avait acheté sur euh, Amazon il me semble il payé je crois pas loin de 40 euros et en fait il coupe pas droit du tout mais c'était mon tout premier, c'est avec ça que j'ai fait les faire-part de ma fille c'est comme ça que j'ai commencé le scrap d'ailleurs donc voilà, donc il y a celui-là après euh, mon premier euh, fiscal mais après ils ont plus fait les lames enfin d'après ce qu'on m'a dit donc, euh, du coup j'ai acheté euh, un autre euh, de voir euh, non c'est quoi déjà la marque je ne sais plus euh, wear memory keepers memory euh, voilà euh, ensuite dernier tiroir là j'y mets toutes mes photos que j'ai à faire il <rire> y en a ensuite là non alors là ici c'est gros bordel c'est tous mes stickers euh, beaucoup de stickers qui viennent de, de chez action n'est ce pas bon apparemment j'ai envie de tomber euh, donc là oui à l'époque euh, j'avais fait des boîtes avec des boîtes à chaussures donc en fait j'ai tout placé dedans toutes les étiquettes bon, c'était à l'époque où j'étais une folle de chatons, et j'achetais vraiment n'importe quoi chaque action. donc il y a plein de choses dont je ne me sers plus donc euh, voilà quoi donc euh, après il y a des trucs des, des jolies choses euh, ensuite bah, du coup j'en avais fait plusieurs j'en avais fait une autre là donc là c'est pareil j'ai mis tous mes stickers tout euh, on avait ça bon, je sais plus, les brillants là des, des espèces de trucs hein. donc euh, ouais ça, ensuite euh, là dedans c'est tous les euh, stickers 3D euh, les comment les espèces d'attaches parisiennes aussi vous allez pas voir grand chose en fait, parce qu'il fait noir. Et si je sors tout, il va tomber donc voilà. Tous mes trucs de chiffres partout, bon, ouais, vous voyez pas, c'est pas grave là-dedans. C'est tous mes stickers, tous mes alphabets, pardon. Mes stickers là-dedans, pareil. J'avais tout classé par thème, par euh, euh, amour, euh, chiffres. Enfin, j'avais tout classé par thème. Ça, c'est tous mes pochoirs. Euh, à la caméo et des pochoirs que j'ai acheté, des pochoirs qu'on m'a donné, des pochoirs. Euh, voilà, ici, tout, tout, euh, c'est tout du bazar. <rire> Là, en fait, c'est tout ce qui est pour faire euh, mes attrape-rêves En fait, euh, avec les kits que j'ai acheté, et puis euh, les kits qu'on achète. Hein. Et puis après, on va. Bah, moi, je n'utilise pas tout. Euh, J'avais fait pour le premier, puis pour finir, après, j'ai un peu fait ma sauce, mais euh, voilà, hop. Et donc euh, là-dedans, c'est un peu tout ce que j'utilise pour faire pour faire les attrapes. Bref, ça, c'est tous les trucs de ma fille. Euh, donc, c'est du bordel, hein, c'est tout, c'est des dessins. Et ensuite, il y a cette commande que j'ai récupérée qui est complètement destroy. Mais mon mari va me l'acheter. Il dit non, surtout pas. Euh, donc là-dessus, il y a pff, un petit peu tout et n'importe quoi. Il y a ma badge euh, Là-dedans, il là, y a tous mes badges. Il y a des tiroirs et Là, je me prends des trucs dans la tête Et des tiroirs, il n'y a même rien à voir en bref, là c'est un petit peu du bordel euh, là c'est tous mes tampons tous mes tampons clear en fait donc j'ai, pareil, essayé de classer un petit peu par euh, par thème en fait hein. il y a euh, sur les, les événements les étiquettes euh, tout ce qu'il a, il y en a un ou deux je crois, ah oui c'est ça j'ai Artemio, euh, Pic and, and Lily je les avais achetés parce que c'était pas cher chez Noz, et en fait, bah, j'aime pas. <rire> Mais bon, c'est pas grave, hein. je sais à qui les donner. <rire> J'ai ma petite, ma petite poubelle euh, titrée qui aime bien récupérer mes trucs, qui est toute folle. Euh, et après, donc, c'est tout, tout ce qui est tâche, qui est. Tâches, qui est euh... Désolée pour le bruit, ça ne doit pas être fort agréable. Tout ce qui est appareil photo, parce que je suis une folle des appareils photo, tout ce qui est écriture. Euh, ensuite, tout ce qui est mots, donc tu as tous mes euh, ID et puis euh, ouais, tout ce qui est mots, toutes les fleurs, ça c'était les tout premiers que j'ai acheté, ils sont ultra moches, mais euh, bah, quand on est on débute, on va les trucs pas chers, on sait pas où on va on achète tout, n'importe quoi, <rire> euh, donc voilà, les mots, les fleurs, machin, euh, enfin bref, on s'en fout, et puis donc, euh, du coup, pour retourner sur ce. Ce tiroir, donc là c'est un tiroir avec un petit peu de bazar, mais en fait je, je vais me rendre compte que sur la vidéo je suis en train de tout, je dis tout le temps, il y a du bazar, bon, en fait ma, ma scraperon est un bordel ambulant. Euh, donc voilà, il y a mon gun, euh, un petit peu de truc de récup, pareil, La fille qui récupère tout et n'importe quoi, les chaussures de ma fille, j'ai découpé ça, je me suis dit pour faire un mini album ça peut être bien avant de les jeter. Allez, cette fille est folle mes trucs de... Bon, J'en ai que deux en fait, hein, pour faire de la pâte fimo. Donc euh, voilà, ensuite mes stylos de caméo. Je ne me sers pas, je me, je me sers une fois et c'est de la merde en fait. mais oh, mon chien. Euh, là c'est toutes les fleurs. Et comme c'est plus trop mon style, ben, je les garde, je voilà, quoi. hop Ensuite on arrive au tout ce qui est perforatrice. J'en ai la plainte, hein. Enfin j'en ai la plainte, Non, pas, même pas, il y a des filles qui sont pires que moi. Mais je veux dire, j'en ai, pour le peu que je m'en sers, j'en ai beaucoup. Parce qu'en fait je me suis. Euh, je m'en sers pas. <rire> la seule dont je me sers, c'est celle-là. Pour faire les coins. Et sinon les, les frises là, tout ça, je m'en sers pas du tout. Celle-là, j'ai dû m'en servir, je pense, une fois, mais euh, je m'en sers pas énorme parce que je sais pas très bien les utiliser. Celle-là, je m'en servais beaucoup. D'ailleurs il faudra que je passe un coup de feuille d'alu dedans parce qu'elle ne coupe plus. J'aime bien m'en servir pour faire des encoches, en fait, pour mes mini-albums. Ensuite, euh... bon, ça, je l'avais gagné. Je sais même pas ce que c'est. C'est ah, un ange, mais c'est moche. Euh, donc, voilà. Et là, c'est ma... Je vais en fait, mais c'est ma Zimo. Que ma copine m'avait offert. Donc, je m'en sers quand même pas mal. Sauf que, bon, par moments, ça colle pas top. Enfin, donc, c'est un peu, un peu chiant. Là, c'est tous mes. Enfin, tous mes. j'en ai pas beaucoup. C'est mes tampons bois et tampons mousse donc là c'est tous les trucs pourris de chez Action hein. et de chez Emma, je pense. Euh, voilà, ouais c'est tous les, les petits trucs euh, qu'on achète au début, vu que ma fille elle me pique souvent d'ailleurs. Elle me les pique très souvent, elle aime bien ceux-là. Et moi ça m'arrange parce qu'elle ne met pas d'encre partout. <rire> euh, ensuite, ça c'est pareil, c'est les trucs du début que s'achète à la farfouille, ceux-là je mets bien. Je crois qu'il y en a beaucoup qui les ont ça là Et après, oui, c'est pareil, beaucoup de trucs de chinoise. Euh, parce que moi j'achète. Enfin, euh, au niveau des tampons, je connaissais pas AliExpress. Maintenant que je connais AliExpress, n'est-ce hein, pas <rire> Ça, c'est tous mes tampons bois. J'en ai pas énorme. J'aime bien les tampons criantes. Je suis pas fan du tout des tampons bois parce que déjà ça prend la place. Et puis, je sais pas, j'ai.. Voilà quoi. J'en ai pas beaucoup. En fait. Ensuite, ça, c'est tous mes trucs. Euh... Des embellissements, en fait, des... Comment ça s'appelle euh... Des... Ouais, des embellissements. Donc, il y a des perles. Il y a des... Voilà, des... Euh, comment on appelle Des sequins. De toutes les formes, machin. Euh, ça, c'était pas mal... Euh... J'avais eu pas mal de trucs comme ça, en fait, à, à Sabrina Hoyas. On m'avait fait un échange. Hein, ça m'avait fait un sachet. Donc, j'avais tout trié. Ça, c'est des... Des petits mots en bois, des trucs en bois, bois que j'avais déjà acheté, je sais plus où, chez Nose. Jessica, c'est une fan de chez Nose. Ça, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Oui, les boîtes de surimi, je récupère les boîtes de surimi. Euh, ma vie, c'est une grosse mangeuse de, de surimi, donc euh, voilà. un petit peu de en bois. Euh, ça, je l'ai acheté hier chez de... Action, des mini étoiles. des trucs en bois de Noël. Euh, ensuite, euh, ça, c'est quoi enfin, Ça, c'est tous mes embellissements en bois de chez Sagapo Scrap. Donc euh, voilà, et ça, pareil, tout Sagapo Scrap également des deux côtés. <rire> donc voilà, ça c'est pour... Euh, donc après, ça c'est mes, mes tags en bois. Et euh, je vais vous montrer l'utilité que j'en ai fait il n'y a pas si longtemps. Et ça, bah, c'est tous mes rubans, des rubans dont je ne me sors pas trop j'aime bien m'en servir pour faire des cadeaux en fait avant c'était pour le scrap mais euh, maintenant je m'en sers plus pour les cadeaux donc là ça c'est de la laine juste pour faire des pompons avec ma fille et puis voilà, c'est un peu un petit peu le bazar ça je les ai acheté pareil hier chez Action euh, pour mes albums de Noël alors donc en fait je voulais vous parler d'une petite chose que j'ai euh, que mon mari a acheté il n'y a pas longtemps euh, c'est euh, une... Euh, ah oh, C'est un graveur laser en fait. Donc il l'a acheté chez Amazon. Euh, sur Amazon. C'est euh, ça, ça ça permet de graver des choses sur du bois, il me semble sur euh, du fer, mais je ne suis pas certaine. Euh, donc voilà, c'était avant tout pour faire un, un test. Donc euh, moi je m'en suis servi, je lui ai piqué pour essayer de faire un truc. Et euh, si jamais je me suis dit si jamais ça marche bien, bah plusieurs fois entre deux mais ça c'est pas à moi euh, en fait c'est une machine donc euh, je me suis dit pour j'ai pris des tags en bois de chez action et euh, bon c'est un test hein. donc euh, en fait j'ai gravé hello dedans donc en fait vous voyez ça se grave en fait on peut euh, on peut déterminer la profondeur du gravage du gravage, ouais, du gravage. Euh, on détermine la profondeur euh, et tout ça et en fonction de ce qu'on met euh, grave plus ou moins foncé ou pas en fait donc voilà donc ça c'est juste un test donc c'est pas terrible hein. après oui on a fait que... parce qu'en fait ça marche un peu comme la caméo euh, on fait des la vectorisation et euh, ouais Alors, ça c'est un... mon mari qui a fait un test en fait il m'a pris un truc il m'a fait une araignée je vois pourquoi mais bref donc vous voyez on peut faire sur du carton et tout ça enfin sur plein de choses moi j'avais essayé j'ai fait j'ai fait un trap pour une copine pour son fils et du coup moi bah, je m'en suis servi pour euh... Les plumes, en fait, elles étaient en bois et je m'en suis servie pour écrire Dream et euh, le prénom de son petit garçon. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez, vous pouvez essayer de voir. Hein, c'est la marque euh, Neige euh, sur Amazon. Donc vous pouvez toujours aller voir si ça vous intéresse euh, pour en faire. Par contre, sachez que la surface est très petite. C'est du 4 cm sur 4 cm. Donc vous voyez, c'est pas très grand. Euh, on ne peut pas faire des choses beaucoup plus grandes que celle-ci. C'est pas vraiment pas très grand, quoi. Donc, euh, donc voilà ça peut être pas mal on peut graver ce qu'on veut enfin pour personnaliser des choses moi je trouve ça super donc euh, bon après si c'était que pour moi j'aurais pas mis ce j'aurais pas payé ça j'aurais pas acheté ça juste pour moi mais comme ça sert pour mon mari pour pour ces trucs euh, du coup euh, comme ça nous sert à nous deux ben voilà donc voilà pour euh, cette petite visite de ma petite scraperon euh, bordélique <rire> Euh, J'espère que ça vous aura plu de, de, de, de resté un petit peu avec moi et que je vous fasse partager un petit peu l'endroit où je fais mes petites créations. Et puis euh, bah sinon, je, je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui devrait, euh, je pense, ne pas tarder. Et euh, je vais certainement faire une vidéo sur les fameuses euh, flèches que j'ai achetées à version scrap lille euh, dans lesquelles on peut intégrer des mots. Mais ce sera une toute petite vidéo de 5 minutes je pense si je parle pas trop. <rire> voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Bisous, bye bye